Yo tout le monde, c'est Teridil. On se retrouve pour une vidéo analyse sur le trailer campagne de Halo Infinite qui a été dévoilé ce lundi 26 octobre. Et donc, que dire à propos de cette vidéo de présentation Et bah Déjà qu'on a vu pas mal de choses, hein, on avait plus de vidéos de la campagne depuis le IGS de 2020 qui avait pour ainsi dire fait très mal à Halo Infinite. Donc là, on a pu voir un paquet de choses, hein, alors que ça soit bah déjà une présentation des nouvelles mécaniques de jeu, on a pu voir un petit peu plus de, du halo Zeta, qui sera le halo sur lequel se passe Halo Infinite. On a pu voir des pistes pour les axes scénaristiques, on nous a présenté des personnages un peu plus en détail, par exemple les charrous, par exemple The Weapon. On a pu revoir Cortana, qui a des visuels qui ont un petit peu évolué. On a pu voir le Harbinger aussi, qui est très mystérieux. Enfin voilà, on a pu voir pas mal de choses, alors je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos. Puisque dans cette vidéo analyse, on va se focaliser sur une question... Est-ce que ça aura valu le coup d'attendre un an et pourquoi est-ce qu'on aura attendu un an Alors recontextualisons un petit peu. Donc, Halo Infinite s'est dévoilé pour la première fois en vidéo lors du XGS 2020, qui était une conférence qui s'était tenue fin juillet. Donc cette conférence elle avait fait date, étant donné que ça a été un fiasco, il faut le dire je pense. On a eu les premières images de la campagne, mais visuellement parlant, techniquement parlant, le jeu n'avait l'air tout simplement pas prêt, n'avait pas l'air au niveau. Et d'ailleurs ça ne s'est pas fait attendre, hein, il a été très très vivement critiqué. Craig a un petit peu aidé à rattraper le niveau, mais malgré le fait que ça soit un dieu vivant sur terre, il n'a pas pu sauver le jeu d'un report qui a été annoncé environ un mois après, il me semble vers milieu fin du mois d'août. A partir de là, silence radio complet jusqu'en décembre, où on a eu quasiment aucune info, si ce n'est des microtransactions, c'était vraiment un move absolument incroyable, et à partir de là, 3.43 a commencé à publier les Inside Infinite, qui étaient tous les derniers jeudis de chaque mois, et c'était des articles qui se focalisaient sur un point précis du jeu, et qui apportaient son lot d'actualité, de détails, de visuels sur ce point là. Donc au final quelque chose d'assez maigre pour un jeu qui aurait déjà dû être sorti, en sachant qu'à ce moment là on n'avait pas vraiment de date de report, donc on sait que c'était un an mais on ne connaissait pas vraiment la date. Et ça, ça a nous amené petit à petit jusqu'à l'E3 2021 où nous avons eu pour la première fois, enfin pour la seconde fois du coup des images de Halo Infinite. Mais surtout pour la première fois du multijoueur qui est lui free to play et d'une certaine manière séparé de la campagne. Donc là la campagne marketing du jeu, euh, ce n'est pas le même type de campagne, hein, a été lancée, elle a réellement commencé et on a eu du coup dans le courant du mois de juillet, enfin non sur la fin du mois de juillet, début du mois d'août, une première flight test dédiée à Halo Infinite, puis en septembre on en a eu une autre et potentiellement on en aura peut-être une autre avant la sortie du jeu. On peut toujours rêver. Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre la fin du mois d'octobre pour avoir enfin une nouvelle vidéo de présentation de la campagne, soit un an et deux mois après les premières images que nous avons eues de la campagne, et moins de deux mois avant la sortie du jeu. Autant dire que le timing est quand même très serré et le calendrier entre les deux trailers euh, extrêmement espacé. Et ça, eh ben déjà, ça veut dire quelque chose puisque l'absence de communication a autant de sens que la présence de communication. Pourquoi attendre autant avant de montrer des visuels bien Déjà, il y a une première partie de réponse qui est évidente. Le jeu a complètement bidé. En plus, un petit peu avant le XGS, hein, il y avait eu les rumeurs comme quoi « Oh, Halo Infinite, le jeu le plus cher de l'histoire, 500 millions !» Et là, une vieille démo complètement claquée, avec un jeu qui n'est pas au niveau, qui ne fait pas Next Gen. Et bah du coup, le gros bad buzz, donc derrière, quand on voit des images, et ben bah, il faut que ça claque et attendu au tournant. Plus tu laisses de temps entre les deux, plus t'as le temps de bosser ton jeu. Maintenant, si tu tardes trop, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et franchement, je pense que c'est une crainte que beaucoup de monde avait. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la campagne Qu'est-ce qu'ils ont finalement à cacher Et ça, et bien justement, nous venons de le découvrir et nous allons en parler dans cette vidéo. Alors déjà... On va séparer le côté scénario mais aussi euh, éléments de gameplay, mécanique de jeu, de la campagne, de la partie vraiment purement technique du jeu parce que pour moi les premiers éléments étaient déjà présents il y a un an, on n'a pas vraiment d'informations à ce sujet, mais ça paraît évident que le scénario était déjà plié et que quand bien même tous les éléments de personnalisation qu'il y aura en campagne n'était pas présent il y a un an et bien ce n'est clairement pas ce qui va monopoliser les équipes de développement surtout quand on a un bad buzz sur la technique qu'il y a derrière le jeu. Parce que voilà c'est là dessus qu'il y a eu un bad buzz, c'est là dessus qu'ils étaient attendus et aujourd'hui c'est là dessus que les jeux sont jugés uniquement sur leur visuel parce que bien entendu des visuels font un très bon jeu tout le monde le sait mais bon ça c'est encore un autre débat. Alors maintenant L'an dernier, on avait vu un jeu, enfin on avait vu une démo qui datait déjà d'il y a plusieurs mois, selon les dires de 3.43, alors ça c'était quand même une excuse qui a bon il faut bien le dire. Reste que le jeu n'était clairement pas prêt. On voyait qu'il y avait des gros problèmes de profondeur de champ, il y avait du clipping par moments qui était assez violent, les textures étaient assez fades, assez lisses, il n'y avait pas beaucoup de contraste. Même si on entrevoyait un petit peu toutes les nouveautés du Sleep Space Engine qui est le nouveau moteur graphique de la licence Halo. Alors aujourd'hui qu'en est-il graphiquement de Halo Infinite Eh bien déjà on a pu voir quelques petites séquences qui faisaient directement référence au trailer de 2020 qui étaient des clins d'œil assumés. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a quand même une update graphique qui est notable... Moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est aussi la profondeur de champ, qui était vraiment un problème criant l'an dernier, et qui ici, eh bien, fonctionne très bien. On voit sur des distances qui sont énormes. Halo Infinite, ça a l'air d'être un jeu qui est assez aérien. Bon, ce qui est logique, on est sur un PT donc euh, on voit un petit peu le vide dans tous les sens. Et du coup, les moyens de transport aérien vont être, à mon avis, omniprésents. Et du coup, eh bien, c'est bien normal que l'on ait des étendues immenses à portée de vue maintenant même s'il n'y a plus vraiment de problème de profondeur de champ qui est un problème vraiment important hein, il n'empêche que j'ai un petit peu de mal avec les textures affichées à longue distance honnêtement je trouve ça pas très beau ça fait pas très naturel ça manque beaucoup d'effets en tout genre d'effets de, de brouillard notamment d'effets d'éblouissement pour rendre le jeu vraiment plus immersif beaucoup plus joli notamment pendant les phases d'action quand on fait des arrêts images et eh bien des fois c'est pas très très beau, il faut le dire. Alors, ça m'amène à un constat simple, en fait je pense que beaucoup de gens ont mis des attentes qui étaient totalement démesurées sur les graphismes de Halo Infinite, et Halo ça n'a jamais été une licence qui a été graphiquement parlant éblouissante. Alors, il y a Halo 4, qui a très très bien vieilli, il faut le dire, qui était très beau à l'époque, il y avait Halo CE à l'époque, mais ça fait quand même un petit peu 20 ans maintenant, mais mis à part ça, Graphiquement, ça n'a jamais été des jeux qui étaient magnifiques, les Halo. Et à mon avis, c'est une erreur de penser qu'on va avoir une claque graphique de Ouf Godin dès la sortie. Maintenant, ça à mettre en perspective à côté du fait qu'ils utilisent un nouveau moteur graphique, qu'ils ne maîtrisent donc pas bien encore. Ils sont sur une nouvelle console, donc un nouveau hardware qui n'est pas bien exploité. Et en plus de ça, ils utilisent aussi beaucoup de technologies qui sont immatures et sur lesquels beaucoup de studios, en fait tous les studios, se cassent les dents, je parle bien sûr du Ray Tracing. Le Ray Tracing qui a été annoncé pas à la sortie du jeu, donc il arrivera plus tard, sur les cartes Nvidia c'est certain, étant donné que Xbox a des partenariats très solides avec AMD, eh bien il a fort à parier que ça arrivera aussi sur les cartes graphiques AMD. Quoi qu'il en soit, le Ray Tracing ne sera pas la, la sortie, il arrivera plus tard, c'est certain. Halo Infinite, c'est un jeu qui doit durer longtemps et qui est un Gamma Service, donc des updates graphiques, ça s'inscrit totalement dans le modèle économique que le jeu adoptera. Halo Infinite, c'est donc un jeu qui peut évoluer, qui va sans doute évoluer, hein. pour rappel, même la coop a été reportée de 3 mois, ainsi que la forge de 6 mois. Alors, là aussi, la coop, on peut un petit peu en parler, la coop, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît depuis longtemps, qui paraissait acquis il y a 20 ans et qui a progressivement disparu de tous les jeux. En fait, selon moi, et c'est mon avis personnel, ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, les temps de développement des jeux sont restés sensiblement identiques. Ils se sont un peu allongés, mais on n'a pas fait un x4 ou 5 sur le temps de développement de jeu entre un jeu qui était sur Gamecube et un jeu qui est aujourd'hui sur Series X. Pourtant on est sur des jeux à budget beaucoup plus élevé qui sont techniquement parlant infiniment fois plus complexes que ce qu'on avait avant et cette complexité, ce besoin de ressources de plus en plus important qu'on a tout le temps, eh ben, ça pose des problèmes énormes pour la coop, pour le split screen, pour ce genre de choses, ce qui explique que ça a été abandonné puisque ce sont en somme des fonctionnalités relativement secondaires par rapport à du contenu brut de campagne ou la qualité graphique d'un jeu. Le report de la coop ça me semble donc être un report qui est stratégique puisque quand on voit graphiquement le jeu aujourd'hui, il y a eu de très nettes améliorations par rapport à l'an dernier. Je voudrais aussi aborder le point de Echarum qui a fait une apparition euh, éclair à la fin de cette démo, euh, vraiment, ça c'était très clairement un clin d'œil au Echaroom qu'on a eu au XGS 2020. Le Echaroom qu'on a eu au XGS 2020, euh, moi je l'ai vu, j'ai arrêté de regarder live instantanément tellement c'était moche. C'était terriblement moche. En gros plan sur un modèle 3D qui n'était visiblement pas terminé. Donc forcément ça, ça ne pardonne pas. Et là, on a eu un Echaroom qui était absolument magnifique alors beaucoup diront, ce n'est pas comparable, là on est sur du pré-rendu, ça n'a rien à voir dans un cas, c'est le jeu qui le fait tourner en direct, et forcément ça n'aura pas la même qualité graphique que des images de synthèse qui nécessitent beaucoup plus de ressources et qui sont travaillées très longuement avant de les implémenter dans le jeu. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai envie de prendre le problème dans le sens inverse, l'an dernier on a peut-être eu un Echao qui était dégueulasse, tout simplement parce qu'en fait il n'avait pas eu le temps, de faire ces vidéos en pré-rendu et du coup ils avaient mis un placeholder immonde euh, et du coup là on a peut-être vu ce qui était initialement prévu et ensuite j'ai envie de dire et eh bien euh, en fait on s'en fout un petit peu qu'ils l'ont remplacé par du pré-rendu et que c'est pas vraiment comparable, ce que les gens vont retenir et eh bien c'est les graphismes, personne n'a critiqué à anniversary anniversary parce que toutes les cinématiques euh, in-game ont été remplacées par des cinématiques en pré-rendu. Parce que si ton jeu, techniquement parlant, c'est pas un monstre au niveau des animations faciales, et ben ça c'est un exercice qui est mort-né. Surtout que Halo, le personnage principal, il a un putain de casque sur la tête, et les animations faciales, c'est vraiment pas le truc le plus bossé dans les Halo, quoi. Alors maintenant, est-ce que ces quelques améliorations graphiques Est-ce que ces cinématiques en pré-rendu, c'est quelque chose qui justifie un an de report de Halo Infinite eh bien, pour moi, non. Clairement pas. Euh, pour une raison, en fait, c'est le modèle économique du jeu. Et notamment son multijoueur qui est, comme vous le savez, free-to-play avec un Battle Pass qui est inclus. Quand on voit l'argent qui a été gagné sur Halo 5 uniquement avec les packs de réquisition sur lesquels, perso, j'aurais pas du tout parié. Là, avec Halo Infinite, avec le Battle Pass, euh, il va y avoir un sacré pack -toll. Ils vont, Ils vont chiffrer, à mon avis, là-dessus. Mais genre, bien comme il faut. Et surtout, ils vont... C'est là qu'ils vont graber toute une nouvelle communauté autour de Halo qui ne s'est pas renouvelée depuis Halo 5. Et qui aujourd'hui fait que l'âge moyen dans la communauté Halo a fortement augmenté par rapport à il y a 10 ans. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Quoi qu'il en soit, ils vont graber énormément de nouveaux joueurs, sans doute plus jeunes, aux porte-monnaie faciles. Et ça, ça rentre dans le modèle économique. Du coup, tant multi, il faut que tu le bosses. Alors à mon avis, l'an dernier il était déjà bien plus avancé que la campagne, il était bien plus abouti en tout cas dans les quelques images qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, par rapport à la campagne, euh, graphiquement, c'était pas la même, et du coup, un an de développement supplémentaire, ça leur a donné une bouffée d'oxygène, le point central de Halo Infinite, en tout cas au cœur de la stratégie de 343, c'est le multijoueur, donc je pense que le multijoueur a fortement bénéficié de ce report d'un an, même si, évidemment, hein, la campagne, on le voit bien, hein, on a beaucoup bénéficié, mais je pense pas qu'il se soit vraiment focus à 200% sur la campagne pendant un an, perso je n'y crois pas. Et là je pense que j'ai fait le tour du sujet amplement, alors on va se donner rendez-vous pour d'autres vidéos analyse de cette démo campagne, alors du coup qui ne seront pas pas tourner vers les graphismes ou vers euh, l'attente, mais plus euh, tourner vers le scénario, ou tout simplement euh, décortiquer un petit peu euh, toutes les nouvelles mécaniques qu'on va avoir en campagne, et là, il eh ben, y a encore euh, beaucoup à parler, je pense. Donc, euh, eh ben, on se dit euh, à la prochaine fois, d'ici à portez-vous bien, et bien entendu, vive allo